Oui, oui, oui, je sais, je sais, je sais que j'aime vraiment tarder. Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça que je commence d'habitude Eh bien, salut les schooltech J'espère que vous portez bien dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment jailbreak un iPhone, un iPad ou encore un iPod sur votre plateforme Windows. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez jailbreak votre iPhone sur la plateforme Windows alors si vous avez un iphone et que vous aimeriez vraiment jailbreak ou encore si vous voulez bypass votre iphone et que vous avez besoin toujours de jailbreak alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin mais avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau sur cette chaîne alors abonnez-vous likez la vidéo laissez un commentaire et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez déjà me joindre sur whatsapp instagram ou encore sur facebook si vous avez besoin de quelque chose sans oublier twitter bien sûr Pas maintenant je vais vous dévoiler ce que vous avez besoin pour effectuer ceci dans cette vidéo vous n'aurez pas besoin d'une clé usb là c'est une bonne chose parce que vous aurez juste besoin de votre pc et aussi un peu de connexion internet alors regardez cette vidéo très attentivement je vais laisser tout ce que vous avez besoin dans la vidéo donc regardez cette vidéo step by step pour ne pas rater ces étapes qui vont vous permettre D'effectuer le jailbreak sur votre iPhone, que ce soit un iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Alors, ce que je vais faire, c'est retrouvons-nous dans la vidéo. Merci. Pour cette vidéo, vous avez besoin de deux applications. Tout d'abord, allez sur ce site web et téléchargez cette application pour Windows. Une fois dans le site, il vous suffit de cliquer sur télécharger pour la version Windows. Comme vous pouvez remarquer, j'ai déjà téléchargé, donc pas besoin de re-télécharger. Allez maintenant dans le second site. Et voilà le site web. Vous n'avez qu'à aller sur le lien. Et là, entrez ce lien-ci. Puis, ce que vous avez besoin de faire, c'est juste aller dans Downloads. Puis, aller et cliquer ici et la dernière chose à faire c'est juste cliquer sur download et elle va télécharger une fois de plus cette application je l'ai déjà téléchargée c'est juste la version linux qui pèse environ 2,5 giga télécharger juste ces deux choses et nous allons maintenant aller à l'étape de l'installation de linux sur notre windows pour ce faire c'est très simple Allez d'abord et installer l'application Unetboot. Voilà. L'ouverture de l'application, ce que vous allez maintenant faire, nous allons d'abord aller et localiser la version Linux que nous avons téléchargée. Puis allez dans l'application. Allez et cliquez sur disk image puis choisissez ISO et là allons maintenant et sélectionnons la version de Linux que nous avons téléchargée. Voilà nous avons notre Linux. Nous allons juste aller sur Ouvrir. Puis venir là et choisir disque dur. Notre disque C bien sûr et cliquer sur OK. Cela va maintenant prendre quelques temps pour installer Linux sur notre PC. Là cette étape c'est juste l'installation de Linux dans notre PC qui va prendre quelques minutes donc tout ce que vous devez faire c'est de patienter vous pouvez prendre ce temps pour aller vous abonner sur notre page facebook, instagram ou encore notre page twitter Une fois terminé, vous devez redémarrer votre PC. Pour redémarrer votre PC, c'est très simple. Il vous suffit juste d'aller dans le menu « Démarrer » et cliquer sur « Redémarrer ». Et là, votre PC va prendre quelques temps pour redémarrer. S'il vous plaît, prenez ce petit temps pour laisser un pouce bleu sur cette vidéo, pour liker la vidéo et partager avec vos amis. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la capacité de jailbreak votre iPhone directement avec votre Windows. Voilà l'interface. Choisissez la seconde option qui est boot. Avec ça maintenant, vous aurez la capacité d'entrer directement sur la version Ubuntu de linux voilà nous sommes déjà dans notre linux rassurez vous tout d'abord que vous êtes connecté à internet soit une connexion par câble ou par wifi vous devez remarquer là maintenant que nous sommes connectés à internet ce que nous allons maintenant faire pour la prochaine étape c'est aller sur firefox puis entrer ceci Voilà, choisissez maintenant la première option. Descendez maintenant et cliquez sur Get the Beta, puis choisissez la version pour Linux. Allez dans See All Downloads. Sélectionnez maintenant la version pour linux 64 bits. Voilà c'est déjà téléchargé. Ce que vous devez maintenant faire c'est aller dans et chercher juste files. Files, allez sur l'autre et vous verrez l'application que vous venez de télécharger. Allons maintenant et cherchons Terminal. <musique> Ouvrez maintenant Terminal et dans Terminal, entrez ces commandes-ci. Effectuez exactement ce que vous êtes en train de voir. Puis Espace puis vous prenez espace encore et vous allez tirer votre application et mettez la entrée puis entrez encore ceci espace puis vous tirez vous mettez là la. voilà l'application s'est bien installée et voilà maintenant nous allons connecter notre iphone donc, faire confiance à cet ordinateur. Cliquez sur OK. Et le tour est joué. Ce que vous allez maintenant faire, c'est effectuer les simples étapes de jailbreak. Là, c'est la version Linux de Checkrun. Et voilà, notre iPhone va entrer en mode récupération. Ou encore appeler le recovery mode. L'iPhone est déjà en recovery mode. Ce que vous devez faire, c'est juste suivre les étapes qui s'affichent sur l'écran. Mettez l'iPhone maintenant en mode DFU. Je tiens à vous rappeler que ce jailbreak fonctionne pour les iOS 12.2 jusqu'à iOS 13.6. Ce que vous devez maintenant faire, c'est de patienter l'iphone sera complètement jailbreak. pour savoir si l'iphone est déjà jailbreak, vous allez recevoir le message disant all done voilà done nous allons juste cliquer sur ok maintenant ce que vous allez faire c'est très simple allez maintenant et installer l'application Cydia comment installer l'application Cydia dans un iphone alors effectuez ce que vous êtes en train de voir là maintenant l'iphone est opérationnel comme vous pouvez voir et là maintenant nous allons aller et entrer dans l'application CheckRank dans l'application CheckRank rassurez-vous d'abord que vous êtes connecté à un réseau wifi donc nous allons maintenant aller et nous allons nous connecter peu importe que ce soit un réseau wifi ou encore les données mobiles vous pouvez juste être connecté à internet. L'essentiel c'est d'être connecté à internet parce que c'est avec la connexion internet que nous allons télécharger l'application Cydia. Allons maintenant dans l'écran et cliquez sur refresh. Il y aura l'apparition de l'icône Cydia. Vous allez cliquer sur install Cydia et tout simplement patienter que l'installation de Cydia s'effectue normalement. S'il arrivait que vous sortez de l'application CheckRun quand Cydia est en train de s'installer, alors l'application Cydia ne va pas s'installer. Du coup, il vous faut rentrer dans l'application CheckRun et retélécharger l'application. Mais cette fois-ci, ne quittez pas sur l'écran. Ce que vous devez faire, c'est juste patienter que l'installation de Cydia soit effectuée. Et grâce à ça, vous aurez déjà full jailbreak. Vous allez pouvoir utiliser votre iPhone pour faire plusieurs autres choses qu'un iPhone normal ne puisse faire. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like sur la vidéo, partagez avec vos amis. Et retrouvons-nous très prochainement pour votre vidéo super cool sur la chaîne Schoolkit237. Merci.